J'ai eu la chance, en fait, de disposer de beaucoup d'archives. Euh, tout d'abord, des archives familiales qui appartiennent à Alexandre de Lursalus, qui est le descendant euh, de Joséphine Dickem, Et ces archives, elles sont à la fois bah, très bien conservées et surtout, elles comprennent aussi bien des livrets de comptes qui sont manuscrits, qui sont annotés de façon manuscrite par Joséphine Dickem, beaucoup de ses lettres, beaucoup de ses courriers, beaucoup de ses pétitions, ou les réponses aussi de ses interlocuteurs. Et donc, peu à peu, euh, avançant à mesure que je dépouillais un peu ses archives, j'ai compris aussi l'intérêt euh, de, euh, de, de, de mieux connaître ce qu'elle avait fait. Elle a effectivement euh, réalisé des choix très audacieux euh, parce que c'est des choix qui vont un petit peu à l'encontre euh, et de la facilité et du bon sens, puisqu'elle a décidé de privilégier la valeur, la rareté à la quantité. Et elle a compris peu à peu, et c'est ça, c'est en ça que c'est assez intéressant. Elle a compris peu à peu le rôle de cette pourriture noble qui permet la transmutation euh, du jus de raisin en vin, cette concentration des arômes, ce que après elle va euh, appeler avec les vendangeurs le bon pourri euh, et Ayant compris ça, elle a décidé de pousser les vendangeurs à faire beaucoup de passages dans les, dans les vignes, hein, donc ces fameuses tri successifs, mais en même temps euh, de, de ne chercher que ces grains qui étaient attaqués par le Botrytis. Donc vraiment un choix très courageux euh, et qui n'était pas du tout logique, on peut dire. Clairement, ça a été une des premières et c'est ça qui a fait qu'on est, est passé d'un vin moelleux, qui était apprécié des Anglais, qui n'était pas très très connu ni très élaboré, à ce vin d'excellence à ce, à ce vin qui est quasiment unique. Et, euh, et ça, elle l'a compris aussi avec beaucoup d'intelligence, euh, parce que, comme elle avait vécu la Révolution, elle n'avait pas pu vendre des barriques. Et elle a apprécié peu à peu que certaines barriques évoluaient différemment d'autres. Et c'est en cherchant la raison en travaillant de concert avec son régisseur, hein, Jean Garros, avec qui elle travaillait vraiment euh, euh, de façon euh, euh, très très euh, intéressante et approfondie, c'est peu à peu qu'elle est arrivée à cette euh, idée de, de cette alchimie extraordinaire qui est la, le botrytis que permet le botrytis cinerea. Alors, clairement, et c'est ça qui m'a, moi, passionné, ça se fait vraiment, on va dire, sous euh, Joséphine Dickem, c'est-à-dire pendant qu'elle est aux commandes. Alors, ça se fait après la Révolution, donc puisqu'elle est déjà aux commandes pendant la Révolution, pendant la Terreur. Là, elle doit sauver son domaine, c'est surtout ça son objectif, euh, alors qu'après, elle prend le temps de développer la qualité, la qualité des vignes. La la, on va dire le travail des vendangeurs, hein, comme je l'expliquais, et puis aussi l'élevage et le vieillissement. Et cette euh, ce travail il va être reconnu, euh, il va être reconnu juste après sa mort par ce fameux classement de 1855 qui vient vraiment couronner du coup son travail, euh, le couronner en reconnaissant cette place unique, hein, puisque ce classement il a été euh, euh, demandé par Napoléon. À chaque région, la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux demande donc et se tourne vers les courtiers, les négociants pour comprendre et pouvoir donner un classement. Et euh, les rouges ont un classement du premier cru au cinquième cru, les blancs ont un classement du premier cru au second cru. Et ICEM est le seul à avoir cette fameuse reconnaissance du premier cru supérieur, donc de, cette, de ce rang unique qui correspond à ce que pensaient les courtiers. Et les négociants euh, à l'issue de ces 50 ans de travail que Joséphine a, a passé à améliorer ce vin. Alors le château d'Iquem est devenu un produit de luxe sous Joséphine, on peut le dire, à la fois parce qu'elle a su préserver la tradition, le patrimoine, et en même temps adopter des innovations qui sont vraiment intéressantes, donc ces innovations dans la vinification, dans les vendanges, aussi dans l'élevage et dans le vieillissement. Et donc c'est cette, cette construction qu'elle a apportée, qui en fait un, le symbole même on va dire, du raffinement et du luxe, et puis en allant même plus loin, ça en fait aussi un élément patrimonial, peut-être aussi de la France. Hein. Euh, J'explique dans mon livre, je raconte un peu les, euh, que différents écrivains ont parlé d'Ikem, hein, aussi bien Marcel Proust que Julien Gracq ou François Mauriac. Donc euh, ce symbole du luxe, c'est aussi un symbole du patrimoine français qui intéresse aussi de façon plus large euh, beaucoup d'écrivains beaucoup et beaucoup de personnes en, en France ou dans le monde. Effectivement, euh, il y a des femmes qui sont à la tête de certains domaines. Alors ça se fait un petit peu de façon postérieure. Hein, on pense spontanément à la veuve Clicot. La veuve Clicot, euh, elle a clairement et, euh, entendu parler de José Joséphine Dickem et de son travail. Donc elle est un petit peu postérieure hein, puisqu'elle prend euh, les, euh, elle reprend la maison de son mari en 1804. Donc en 1804, on a déjà euh, Joséphine Nicémy a, a déjà une certaine renommée et, euh, et elle s'en inspire pour une elle elle s'en inspire et puis ça doit la conforter. On a d'autres femmes, notamment je pense à la veuve Pomerie. C'est intéressant de constater qu'à chaque fois, ce sont des veuves. Et ça, c'est un statut juridique qui est très clair au 18e siècle et au 19e. C'est que la veuve, elle est capable d'un point de vue juridique. Ce n'est plus une mineure et elle peut diriger une entreprise. Après, il y a des femmes probablement moins connues dans d'autres secteurs aussi qui ont pu comme ça développer aussi des entreprises Agricole ou viticole, et euh, mais c'est vrai que dans ce fameux monde du vin, on retrouve donc ces femmes qui sont un petit peu euh, euh, légendaires, et puis de façon très récente, on retrouve maintenant aussi beaucoup de femmes à la tête de maisons de vin ou, ou euh, dans des rôles de maître de chez assez euh, prestigieux.